Tu vois, alors ici c'est Castello, alors Castello c'est un quartier que j'adore dans Venise, Castello c'est un quartier très populaire, tu vois, il est encore peuplé de, de, de, de, de vrais Italiens, il n'y a pas vraiment beaucoup de touristes, il y a beaucoup d'Italiens, tu vois, c'est un, un très beau quartier à Venise, et, et, et je l'aime tellement ce quartier que c'est ici que j'ai décidé de, de stationner mon yacht, tu vois, Donc c'est parce que, parce que je trouve que c'est populaire, on est, on est proche des gens, on est proche des gens qui ne sont pas riches, et donc j'ai voulu mettre mon yacht ici.